Excellent. Bon, webinaire à tout le monde. Voilà. Donc, bienvenue à tout le monde dans ce webinaire d'exploration. Alors, exploration, pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça Parce qu'on on traite d'un sujet sur lequel on n'a pas des réponses, mais des problématiques et parfois des ébauches de solutions liées à notre, à notre pratique. La, la thématique de l'exploration aujourd'hui, euh, c'est euh, comment éviter le noyautage de mon association alors déjà pourquoi association alors que la plupart du temps on parle d'organisation pour avoir un terme qui englobe un petit peu tous les types de structures et eh bien euh, c'est parce que ici c'est quelque chose où moi personnellement j'ai été plus confronté dans le domaine associatif je ne dis pas qu'on ne va pas retrouver ça dans des associations mais peut-être dans une moindre mesure et puis euh, le, le sous-titre, c'était « Il y a de nombreux outils en gouvernance partagée euh, ». Finalement, en réalisant ce, le contenu de ce que j'ai envie de vous partager ce soir, j'ai vais plus essayer de vous amener des éléments pour essayer de comprendre certaines mécaniques euh, conflictuelles qui peuvent apparaître, que de vraiment parler en profondeur des outils, même si ça va nous prendre une, une petite partie de la, la fin de cette présentation. Voilà un petit peu pour le cadre. Euh, je vous partageais que c'est quelque chose euh, de l'ordre du vécu et ça fait euh, référence à, à mes premières expériences déjà d'intelligence de, de, collective ou en tout cas d'exploration dans ce domaine-là. Euh, je je m'étais intéressé à un lieu, un écolieu, euh, qui avait comme euh, dans la région de Genève, dont un des objectifs c'était d'accueillir avec une certaine régularité euh, des, des formations, des conférences et des, des éléments autour de l'intelligence collective. Et puis, c'était un lieu qui était euh, euh, un petit peu en retrait, qui avait pas mal de terrain autour, encore que ce n'était pas du terrain agricole, et puis qui avait des capacités d'hébergement. Ce qui fait que, petit à petit, eh bien, il y a des gens qui se sont installés dans ce lieu-là pour en faire une sorte de lieu de vie. Et à un moment donné, ils ont fait pression, en fait, pour presque plus tendre vers une forme d'autonomie du lieu en termes agricoles, en termes énergétiques que pour poursuivre sa raison d'être qui était la, la transmission en fait, telle que moi je l'avais connue à, à ce moment-là. Et ce qui fait qu'une des personnes qui s'occupait, qui mettait beaucoup d'énergie dans cette notion de transmission, eh bien finit par partir. Et je ne sais pas ce qui est devenu le lieu aujourd'hui, s'il existe toujours. Et quand je parle de noyautage, eh bien c'est un petit peu ça. C'est qu'au sein d'un projet qui est porté par une raison d'être, mais qui est parfois pas aussi explicite que nous, on a tendance à le recommander, eh bien, il y a un certain nombre de personnes qui viennent et qui vont transformer le projet, parfois contre le gré des, des personnes fondatrices ou des personnes qui sont dans le projet depuis longtemps, qui vont finir par les faire partir. Et, euh, et c'est à ce phénomène-là eh que j'ai envie qu'on s'intéresse ce soir. Euh, avec en intro, une petite phrase de d'Idriss Alors, le personnage... Euh, et, et probablement contestable, mais euh, sur certains aspects. Mais il avait écrit cette phrase dans un de ses ouvrages que j'ai lu il y a quelques années et que j'avais trouvé très intéressante. Il disait qu'il n'y avait pas d'ego démesuré. Par contre, il y a des égaux qui se mettent au service des projets et il y a des égaux qui mettent les projets à leur service. Et je pense que c'est vraiment un aspect auquel il faut être très attentif. C'est-à-dire que, est-ce que les gens viennent se mettre au service des projets pour faire avancer les projets, ou bien est-ce qu'ils tendent à un objectif qui est personnel et que finalement, l'énergie qu'ils vont mettre dans le projet n'est qu'une étape au milieu de plein d'autres pour réaliser leurs propres objectifs. Alors, Je ne veux pas être manichéen, hein, je ne veux pas être blanc et noir dans la présentation de ce soir. Vous allez voir que euh, je vais peut-être basculer de, de temps en temps. Je pense que ce jamais aussi simple que ça. C'est-à-dire que même moi, quand je me mets au service d'un projet, parce que je trouve que le, le projet mérite d'être vécu, j'essaye de mettre dans une balance quand même quest ce que je vais pouvoir y gagner, euh, que ce soit en apprentissage, que ce soit en relation, que ce soit en, en expérience, etc. Donc, il y a, il y a toujours un, un juste milieu entre les deux. Mais s'il y a un des deux qui prend le dessus et notamment l'utilisation de projet, ben, c'est là que ça devient probablement dysfonctionnel. Alors, de quoi est-ce qu'on ne va pas trop parler ce soir Même si j'ai quand même prévu quelques slides dessus. C'est de deux aspects, que j'appelle les besoins individuels et puis la dynamique d'équipe. Donc, la, les besoins individuels, c'est par exemple euh, un, un schéma, un modèle qui est utilisé, là aussi qui est parfois contesté, celui de la pyramide des besoins de, de Maslow. Donc, j'imagine que nombre d'entre vous ont déjà vu un petit peu cette pyramide qui dit qu'on on se construit on construit nos besoins par couches, en commençant par les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance. Pourquoi est-ce que je parle de ça Parce que quand on rejoint notamment une association, mais probablement une organisation aussi, eh c'est pour répondre à un certain nombre de besoins. Donc Par exemple, la plupart d'entre nous, on peut être dans des, déjà dans des organisations pour répondre à nos besoins physiologiques. En gros, gagner un salaire pour pouvoir s'acheter à manger, pour pouvoir être hébergé quelque part. Et, euh, et si on n'y est que pour les besoins physiologiques, eh bien, on a, on a peut-être moins de raisons de rentrer en, en conflit avec d'autres membres de l'organisation du moment que notre salaire est assuré. Par contre, par exemple, dans une association, si on s'y engage parce qu'on a un besoin d'appartenance, eh bien, on va avoir à cœur de se reconnaître dans les gens qui nous entourent. Donc, on peut plus facilement rentrer, par exemple, dans des conflits de valeurs ou des conflits éthiques. Euh, au risque de ne plus se sentir faire partie du groupe si on a l'impression que les autres qui sont autour de nous ne nous ressemblent pas. Ou on peut se retrouver aussi à l'étroit si on a des besoins d'estime et que le système de reconnaissance, qu'il soit hiérarchique ou non hiérarchique, n'est pas suffisant au sein de la structure. Donc voilà, ça c'est des besoins qui nécessitent pour un bon fonctionnement d'une organisation d'être nourris chacun selon ses besoins. Euh, mais par contre, ce n'est pas de ce type de dysfonctionnement que j'ai envie de parler parce que là, eh bien, il s'agit juste d'ouvrir des, des espaces de confiance où chacun peut poser ses besoins et le groupe se met à sa disposition pour essayer d'y répondre. Euh, quand je parle de dynamique d'équipe, euh, là aussi, je vais utiliser juste un exemple pour, euh, pour l'exprimer en s'appuyant sur les quatre espaces que nous, on utilise à l'instant Z qui sont issus de la méthode du rêve du dragon. Donc le rêve, le plan, l'action et la célébration, c'est ces quatre énergies qui nous habitent plus ou moins. d'accord Je peux être un grand rêveur, mais par contre, je peux avoir beaucoup de peine à prendre une feuille pour planifier mon boulot, parce que j'ai plus une énergie de rêve, moins une énergie de plan. Par contre, quand il s'agit de faire les choses, peut-être que j'ai une grande capacité d'action. Et peut-être que dans un groupe, je vais me retrouver en conflit avec quelqu'un qui a envie de poser des plans, justement, qui viendront me cadrer un petit peu mon rêve en me disant ⁇ ouais non mais ça c'est pas possible, ça on n'a pas le budget pour, etc. ⁇ Et puis peut-être qu'il va me freiner dans mon énergie d'action en disant ⁇ oh attends, attends, avant de poser un coup de pelle, là il faut qu'on fasse le plan du jardin, il faut, etc. ⁇ Donc dans ces, dans ces énergies-là, il existe plusieurs modèles. Hein. Il y a le MBTI, avec ces différents profils qu'on peut avoir au sein d'une équipe. Ben, là aussi, ça va générer des tensions et il suffit de, parfois de les rendre visibles, d'ouvrir des espaces de dialogue pour qu'on se comprenne, on se reconnaisse. Et ce n'est pas ça que j'appelle noyauté. Ça, c'est des conflits qui sont inhérents finalement à toute dynamique d'équipe. Il s'agit simplement de travailler dessus en bonne intelligence. Donc, si ce n'est pas de ça qu'on parle, de quoi allons-nous parler Eh bien, on va parler de visions du monde qui sont différentes. Et quand je parle de visions du monde, c'est vraiment des choses qui sont profondément ancrées en nous, qui nous amène à avoir des stratégies qui sont incompatibles et qui, si elles ne sont pas décelées suffisamment tôt, eh bien, vont générer des conflits profonds et parfois des conflits dont il n'y a pas vraiment d'issue. Euh, il n'y a pas vraiment d'issue parce que finalement, il y a peut-être deux projets, deux projets qui sont différents. Et si on s'en rend compte tout au début d'une collaboration ou du lancement d'un projet, eh ce n'est pas un souci parce que c'est peut-être ces deux projets vont pouvoir exister. Mais si on s'en rend compte trop loin, eh bien, la question va toujours se poser qui c'est qui reste Qui c'est qui part Et euh, là, on va se rendre compte qu'il y en a certains qui sont plus combatifs que d'autres. Et euh, par rapport à ma vision, ben, ce ne pas nécessairement les meilleurs qui vont rester. Pour parler de ça, eh bien, on va s'appuyer sur euh, la spirale dynamique. Alors, ceux qui ont fait des formations avec nous, eh bien, euh, vous connaissez ça parce qu'on le glisse euh, dans la plupart de nos formations. Ceux qui ont lu le livre de Frédéric Laloux, Réinventing Organization, vous connaissez ça aussi parce qu'il en parle tout au début de son ouvrage quand il parle des structures des organisations. Alors dans son ouvrage, il en parle vraiment sur cet aspect structure, mais c'est un modèle. Alors comme tout modèle, il est caricatural il simplifie la réalité. La réalité est bien plus complexe que ce que je vais vous, vous présenter ici et c'est une théorie qui mérite d'être creusée. Mais en gros, c'est une théorie de l'évolution de la conscience C'est une théorie qui dit qu'entre le moment où on est et le moment où on meurt eh bien, on passe par différentes étapes avec différentes visions du monde et puis que euh, les sociétés elles font la même chose elles passent elles aussi avec des centres de gravité qui sont à différentes étapes et du coup ces sociétés créent des structures organisationnelles qui passe par différentes étapes permettant d'appréhender plus on s'élève dans cette spirale plus nous permettant d'appréhender une certaine complexité. Alors ici on va s'attaquer on va enfin, on va s'intéresser à un aspect qu'on voit peu nous en formation qui est celle de l'individu. Euh, l'individu et, et ça ça a été pas mal étudié par euh, les psychologues notamment on a un psychologue spécialiste de la petite enfance en Suisse, euh, vous savez, j'ai confondu, j'allais dire Lorenz. Euh, c'est Piaget. Euh, Piaget, c'est un, un psychologue suisse spécialisé un petit peu dans ces phases d'évolution de l'enfance. Alors elles sont plus nombreuses que dans ce que dans ce schéma-là, mais on les retrouve facilement. Euh, bon, la version survie instinctive, indissociation, euh, enfin, un, inconscience du moi, inconscience de l'environnement. Et puis ensuite, identification à un petit groupe, identification avec ses, avec ses parents. Euh, C'est dans cette... Ouais, pardon, je ne sais plus comment faire le lien. Cette phase-là, il y en a une qui est plus connue, qui est la suite, euh, qui est ce que, euh, la découverte de son individualité. Euh, C'est euh, ce que la plupart des parents connaissent comme la période du non, d'accord et qu'on retrouve dans ce modèle-là, sous cette notion de pouvoir égocentrique rouge. Donc c'est un moment où il y a chez l'enfant beaucoup d'égoïsme, et une grande capacité à affirmer ses besoins, finalement, indépendamment de son environnement. Et puis si l'enfant poursuit naturellement son développement, eh bien, il va devenir ce, qu a, ce qui est représenté ici sous cette notion d'ordre absolutiste, c'est-à-dire fidèle à une forme de norme communautaire, euh, ceux d'entre vous qui sont parents euh, avec des enfants qui sont relativement grands se rappelleront peut-être de cette période où l'enfant apprend un certain nombre de choses à l'école et puis commence à faire la police à la maison en disant euh, papa il faut que tu attaches ta ceinture de sécurité il faut s'arrêter au rouge euh, la maîtresse a dit de faire les choses comme ci ou de faire les choses comme ça donc ce, ce moment où l'enfant devient lui-même le gardien d'une loi, d'une sorte de vérité absolue et eh bien c'est une, une phase qui suit logiquement, dans le développement, euh, son développement. Voilà, ça c'est pour les premiers euh, qui vont nous amener, je reviendrai un petit peu de, dessus après, et puis ensuite ça continue de, de s'élever, et quand on arrive dans les, euh, dans les visions systémiques ou les communions holistiques, et eh bien là on a moins d'études qui ont été faites, parce que la plupart du temps, nous autres adultes, on s'imagine qu'on est comme on est, et qu'on a fini notre évolution personnelle. Et si on veut s'intéresser à des gens qui sont allés explorer à ce qu'il y a au-delà, parce que ce modèle n'est pas terminé, potentiellement il continue encore, il a déjà été exploré par certains au-delà de ça, eh bien, il faut retrouver des, des gens qui font de, de l'exploration de la conscience, comme par exemple Sri Aurobindo, qui décrit différentes étapes, qui sont les siennes, hein, qui sont celles que lui il a vécues, euh, en faisant cette exploration. Alors, revenons à des choses un petit peu plus concrètes. Euh, J'ai représenté ces mêmes couleurs. La spirale dynamique, la théorie de la spirale dynamique, s'appuie sur un code de couleur qu'on retrouve ici. Euh, et puis, quand on est, on est donc sur la partie beige, à cet endroit-là. Et ce qui va se passer, c'est que la société dans laquelle on évolue, eh bien, elle a un centre de gravité, un centre de gravité qui est représenté ici par ce grand cercle orange. Et ce grand cercle orange eh bien, il va n'avoir de cesse de nous amener à penser comme, comme lui. Donc, toutes les structures qui sont en place, que ce soit l'école, que ce soit la télévision, que ce soit la publicité, etc., eh bien, va nous amener, les exemples qu'on a autour de nous, va nous amener à passer relativement facilement ces différentes étapes quand les conditions qui nous entourent sont les bonnes. Et puis, à un moment donné, eh bien, on va se retrouver à un endroit où on sera en adéquation avec la société qui nous entoure et a priori, on sera bien. Certains peuvent, suite à des expériences particulières, ça peut être des voyages, ça peut être d'avoir découvert un certain nombre de limites, parmi les limites les plus courantes, par exemple, on a le burn-out, où tout d'un coup on a cru un système, on, on s'est plongé à fond dedans, et puis ah, on a rencontré nos limites physiques, ça nous amène à réfléchir différemment, et on peut avoir envie d'aller voir plus loin, d'aller explorer au-delà de ce centre de gravité. Et là, il y a un petit dessin que, qui, qui est en place, c'est un, une sorte de petit mur, un petit peu mur rouge, pour dire que cette société, eh bien, elle va pas spécialement avoir envie qu'on aille explorer plus loin. Elle n'aura de cesse que de nous ramener au système actuel. On le voit à plein de moments dans l'histoire. Hein. Euh, tout à l'heure, je regardais encore une petite vidéo où on voyait Galilée euh, qui a affirmé que voilà, c'était pas la, le soleil qui tournait autour de la Terre, mais la Terre qui tournait autour du soleil. Eh bien, Il y a eu un grand mouvement du système en place pour essayer de le ramener dans la pensée dominante. Donc il y a ce mur-là, euh, qui est une réalité pour tous ceux qui, par exemple, explorent un certain nombre d'alternatives, qui vont être régulièrement euh, euh, traités de, de, de bisounours, d'idéalistes, d'optimistes invétérés, euh, voire d'islamo-gauchistes, pour prendre un terme à la mode. Et puis il y a un autre mur, Pardon, je suis parti à l'envers. Il y a un autre mur qui est un petit peu moins visible, euh, qui est celui des gens qui n'arrivent pas à rejoindre ce monde conventionnel, c'est-à-dire ce, ce centre de gravité de la société. C'est des gens qui vont rester systématiquement un peu en marge, euh, qui ne vont pas réussir à trouver une place pour fonctionner. Et ces deux énergies, eh bien Ken Wilber, euh, qui est un philosophe américain euh, qui nous a pas mal inspiré au moment où on a créé l'Instant Z, qui a écrit une brève histoire de tout et une théorie intégrale, eh bien il appelle ça les préconventionnels et les transconventionnels. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas réussi à être conventionnels et ceux qui, au contraire, ont réussi à l'être et à l'être ont essayé de dépasser, d'aller au-delà de cette conventionnalité pour explorer d'autres pistes. Ces deux énergies, eh bien, elles sont très différentes l'une de l'autre, et pourtant, il peut y avoir beaucoup de confusion entre les deux. Il peut y avoir de la confusion, notamment parce qu'elles ont plus ou moins un ennemi identique. C'est-à-dire que toutes les deux s'attaquent au système en place, mais pas pour les mêmes raisons. Et puis, un transconventionnel ne va pas nécessairement se rendre compte que la personne avec qui il est en train de s'allier pour mener son combat contre euh, la méchante multinationale ou tel et tel autre élément de société qui lui déplaît, eh ne le fait pas pour les mêmes raisons. De la même manière, la structure conventionnelle, elle, elle n'est pas capable de faire vraiment la différence entre le transpersonnel, c'est-à-dire celui qui cherche, en, celui qui essaye d'aller au-delà, et puis celui qui n'a pas essayé, euh, qui n'a pas réussi jusqu'à cet endroit-là. Je vais illustrer ça avec trois exemples. Le premier, c'est un livre euh, qui m'avait pas mal touché sais, ça, ça commence à dater maintenant je pense que ça fait plus d'une vingtaine d'années que je l'ai lu un livre d'Herman Hess euh, qui s'appelle Siddhartha c'est le même nom que le Bouddha, ça se passe au même endroit mais c'est pas le, le Bouddha dont il parle il parle pour autant d'un moine indien euh, qui est dans sa vie de moine et de méditation et à un moment donné il, se rend, enfin, il a besoin de plus il a besoin de quelque chose de différent et puis, il va partir explorer, euh, notamment de ce que je m'en rappelle, à un moment donné, il arrive à la ville, il rencontre une prostituée, il a envie de goûter au plaisir de la chair qu'il n'a jamais eu l'occasion d'essayer. Il se rend compte qu'il a besoin d'argent, donc pour trouver de l'argent, ben, il prend un travail, euh, avec ce travail, il gagne de l'argent, il se révèle être un bon commerçant, il devient même riche, etc. Donc, il explore un petit peu toute cette conventionnalité qui est liée à une position sociale dans une société, d'être en adéquation pour un moment donné se rendre compte que ben, ça ne lui amène pas le bonheur, et il continue sa route, et en fait il redevient moine à la fin du livre. Donc entre le début et la fin du livre, il est plus ou moins au même endroit, assis sur le même caillou en train de regarder la même rivière, mais il le fait avec un regard qui est complètement différent. Avant il le faisait parce qu'il était dans une forme de tradition, et que sa condition de moine le forçait à regarder la rivière, et après eh bien, il avait appris plein de choses sur lui, sur la vie, et il y avait plus une notion de choix et une verticalité qui était complètement différente de celle du, du début. Donc ça pour dire que dans la même vie, en fait, on peut avoir des vies, enfin, la même vie extérieure, on peut avoir des visions complètement différentes. Un deuxième exemple que je trouve intéressant, c'est l'anarchie, l'anarchisme. Euh, et là, je vous mets les, les références d'un documentaire pour ceux qui ne connaissent pas, qui s'appelle Ni Dieu, Ni Maître, et qui raconte l'histoire de l'anarchisme, qui est vraiment très intéressant, parce que si on prend le temps de s'intéresser à qu'est-ce que c'est que l'anarchisme, eh on se rend compte que c'est une vision du monde qui s'appuie sur des valeurs très fortes, des valeurs très fortes qu'on va retrouver beaucoup dans la gouvernance partagée, c'est-à-dire qu'on va essayer d'éviter un maximum les abus d'autorité, on ne veut pas centraliser le pouvoir, on a envie que chacun soit responsable de, de sa vie interviennent dans la communauté, que les règles soient discutées, il y a beaucoup de démocratie dans la notion d'anarchisme, mais devant la difficulté qu'a pu avoir ce mouvement anarchiste de poser des éléments concrets dans le monde, eh bien, il y a un moment donné, il y a une frange de ce mouvement-là qui a décidé d'avoir recours à la violence. Est-ce que c'était une stratégie Est-ce que c'est parce qu'ils avaient été noyautés par un certain nombre de personnes qui ont vu l'opportunité dans l'anarchisme de faire un certain nombre de revendications, ce n'est pas nécessairement tout à fait clair pour moi, mais par contre, ce qui s'est passé, c'est que cette frange violente, qui a généré des attentats, qui a généré des morts, eh bien, finalement, c'est surtout deux qu'on se rappelle aujourd'hui, et on a de la peine, beaucoup de gens en tout cas ont de la peine, à différencier le mouvement violent de l'anarchisme de son, son idée ou son idéologie, euh, progressiste donc nous-mêmes avons de la peine à différencier les deux la société a de la peine à différencier les deux et je ne suis pas sûr que les gens qui sont dans les mouvements anarchistes eh bien, ils se rendent compte qu'il y a cette dualité et puis le troisième et là je vous ai mis aussi un lien pour ceux qui veulent creuser le sujet euh, c'est un petit documentaire euh, qui est, euh, qui est disponible depuis quelques années sur YouTube notamment, qui parle d'une université américaine. Alors là, le titre est intéressant parce que c'est les dérives du progressisme. Et en fait, le progressisme, progressisme dont il est question, c'est une université américaine qui a voulu mettre en place tout ce qui était nécessaire pour éviter la stigmatisation euh, et pour redonner leur place aux minorités. Et ils ont mis en place tout un certain nombre de mécanismes pour essayer de... Euh, de contrer tout ce qui pouvait être stigmatisation de minorités. Et au milieu de ce système-là, eh les minorités en ont profité pour prendre le pouvoir. Euh, et c'est assez drôle, l'image qui est, qui est issue du film, là... Euh, il y, a, il y a un Africain, il y a une Rousse, il y a une personne en surpoids, euh, il y a des gens qui sont un petit peu, euh, voilà, qu'on qu pourrait sentir appartenir à certaines minorités. Et on voit qu'ils sont armés avec des battes de baseball parce qu'ils ont fini par prendre en otage des professeurs en les accusant de racisme et de ségrégation. Et ils ont monté des tribunaux pour essayer de les condamner en leur interdisant l'accès à l'école. Donc, d'une stigmatisation de certaines minorités, eh bien, ça a été retourné en une stigmatisation de, ben, des professeurs, en l'occurrence, ou d'un certain nombre de professeurs. Donc, c'est intéressant de voir cette, cette mécanique du progressisme et de la tolérance qui se retrouve à un moment donné récupérée par un groupe euh, pour le détourner de son option, de son option initiale. Voilà, et ça c'est cette énergie, euh, c'est ces, ces deux forces qu'on va pouvoir retrouver euh, en conflit, en fait, dans que moi j'ai pu voir à plusieurs, à plusieurs reprises en conflit au sein des organisations. Donc on a plutôt ce qu'on appelle les prêts conventionnels qui sont ou qui peuvent avoir une bonne part d'eux-mêmes dans cette notion de pouvoir égocentrique. Et puis, on peut avoir ce, ce qui est appelé la progressisme, mais cette philosophie de tolérance, d'inclusion, euh, harmonie pluraliste, qui se retrouve finalement dans les mêmes projets parce que re-questionne l'ordre établi, mais avec des énergies différentes. Et quand on n'arrive pas à reconnaître... Cette dualité là et que commence à se générer des conflits. Ce qui est certain, c'est que le pouvoir égocentrique a beaucoup plus de capacités combatives que l'harmoniste pluraliste. Et souvent, eh bien c'est l'harmoniste pluraliste qui abandonne le projet. Des commentaires sur le sur le chat, Benjamin, ça va non? Euh, ça va, on avait deux, deux petites choses. La première, c'était une clarification du nom de la personne qui a exploré euh, tout en haut de la spirale. Ah, ouais. Rio Robindo. Euh, alors, ça ne doit pas être le seul, hein, bien sûr, mais euh, moi, j'avais lu son livre que j'avais trouvé assez intéressant. Alors, ce n'est pas son livre à lui c'est euh, un de ses disciples qui s'appelle Satprem, qui est un, un disciple français qu'il a écrit, je crois. Euh, et euh, j'aimais bien la façon dont c'était présenté, parce que c'était assez rationnel. C'est-à-dire que c'était des phénomènes qui étaient décrits avec, euh, avec une certaine rigueur. Est-ce que David, ça répond euh, Oui, oui, s'il peut. Euh, je vais mettre l'orthographe, je vais le mettre dans le message, voir si, si j'ai bien... Euh... Ouais parce okay. que c'est pas évident que... l'orthographe là David. Euh, <rire> Peut-être après euh, si je si je le retrouve. Mais le euh, c est, c est shri, le titre du livre voilà Schrieu Robindo exactement <rire> l'aventure de la conscience je crois. Ah, effectivement c'est c'est pas exactement la même chose que j'ai pris note. <rire> Excellent. Merci. Et, et puis la deuxième c'était euh... Oui, euh, euh, ouais, ou je pense que c'était par rapport à l'anarchisme. Claudia qui disait l'être humain retient plutôt le négatif. Euh... Oui, alors, euh, non, je pense, je pense que ce n'est pas qu'on retient le négatif, c'est que le négatif est utilisé pour discréditer. Et c'est ce qu'on voit, ce qu voit partout aujourd'hui dans la société. Hein. C'est-à-dire que dès que vous avez une manifestation et qu'il y a trois casseurs en marge, on utilise cette énergie-là pour décrédibiliser euh, n'importe quel mouvement, que ce soit les Gilets jaunes, que ce soit Nuit debout, que ce soit Occupy Wall Street. On essaye toujours d'identifier ces moments-là. Donc, ce n'est pas qu'on s'en rappelle plus, c'est qu'ils sont instrumentalisés euh, dans ce grand flou qu'il peut y avoir en ces, entre cette énergie euh, pluraliste d'inclusion, de tolérance, d'égalité, et cette énergie de pouvoir, de contestation du pouvoir et, euh, et donc aujourd'hui quel que soit le mouvement que vous pourriez créer euh, même si vous le voulez avec des idéaux très hauts, et eh bien il s'agit d'essayer de, d'anticiper de prévoir tout ce qui pourrait se, se produire justement comme noyautage parce que à un moment donné le système en place le système conventionnel qui est on l'appelle comme ça parce que c'est le centre de gravité de, de où sont nos structures aujourd'hui eh bien, va essayer d'identifier ce genre de choses et de les instrumentaliser pour discréditer l'ensemble, en fait. Oui, mais du coup, on retient le négatif. C'est ça que je voulais dire. Enfin, voilà. Enfin, moi, c'est ça. C'est dans ce sens-là que je disais, on retient le. Alors, je ne suis pas systématique. Je ne dis pas tout le monde, mais. En général, on dit, ah bah oui, tel, à telle date, euh, oui, oui, alors c'était très bien, c'était bien parti, mais voilà, il y a eu des… Euh, et effectivement, c'est instrumenta instrumentalisé, surtout par les médias, ça c'est sûr. Il oui. euh, y avait autre chose, David, c'était… Pardon, tu veux compléter encore Non, je vois qu'il y a une, une question de Jean-Luc là, c'est ça Oui, bon je, de... je te prends celle que Jean-Luc avait posée juste avant, c'était, est-ce que la spirale dynamique implique une évolution vers le mieux oui, alors je pense que c'est très intéressant là parce qu'il faut faire attention que ça ne soit pas un outil qui soit utilisé pour, euh, euh, pour dans une forme d'élitisme en fait l'idée c'est pas, euh, pas euh, plus, euh, plus on est haut dans la spirale, mieux on est c'est plutôt euh, à chaque fois une réponse à une complexité du monde qui nous entoure et par exemple on va, on va placer euh, euh, assez facilement certaines tribus primaires euh, dans des niveaux assez bas notamment animiste. L'animisme, c'est d'interpréter le monde comme étant magique. Avec, voilà, les éclairs sont symbole de, de la fureur de de certains esprits. Et, et il s'agit pas de savoir si c'est si c'est si c'est moins bien ou mieux. Il s'agit de savoir si c'est adapté, si c'est adapté à leur environnement. Et en l'occurrence, c'est très adapté à ces tribus-là. Sauf que généralement, quand elles commencent à avoir de la pression extérieure, par exemple avec des gens qui viennent déforester autour de chez eux, euh, eh bien elles ne vont, elles vont pas pouvoir survivre avec ce système-là, elles vont devoir basculer dans quelque chose, dans le niveau d'après. Et en fait, le niveau d'après, ben, c'est défendre leur, euh, de défendre leur, euh, leur situation et, pour, et rentrer dans quelque chose de plus égocentrique, de plus de pouvoir et de plus combatif, en l'occurrence, euh, en euh, se structurant, pour faire la guerre et on a déjà vu ça avec les indiens d'Amérique les indiens d'Amérique avant que les blancs débarquent vous savez le type qui a toutes les plumes, qu'on a toujours considéré comme le chef mais en fait ce n'était pas un chef, c'était juste un porte-parole, c'était le visage de la tribu et quand nous on est arrivé et qu'on a commencé à les opprimer euh, euh, et, à, et à essayer de les identifier dans des schémas mentaux qui étaient les nôtres eh bien, ces personnages-là se sont transformés petit à petit en chefs de guerre euh, parce qu'on les, les a fait évoluer en fait, dans, dans, dans cette spirale, mais pas vers le mieux. En l'occurrence, ils ont passé à l'étape d'après, mais ce n'était pas le mieux parce qu'ils étaient sûrement bien mieux avant. voilà Donc, c'est une notion d'être adapté à son environnement. Ok, super. Alors, je continue. Euh, donc comment et quoi faire un petit peu par rapport à euh, ces, ces, ces deux énergies là et eh bien moi je voudrais parler d'un marqueur important en fait. c'est à dire comment est-ce que je vais déceler ça et puis ce marqueur euh, c'est le retournement de valeur c'est à dire que à un moment donné je vais me retrouver face à quelqu'un qui va m'agresser ou qui va me reprocher un, un certain nombre d'éléments liés à mes valeurs et qui va me déstabiliser avec ça. Alors en préparant ça, je me disais qu'est-ce que j'ai comme exemple et je me suis rappelé d'un, je me suis rappelé d'un, euh, d'un petite anecdote qui m'est arrivée dans le train l'autre jour. Il y avait un, il y avait un gars qui écoutait la musique euh, sur haut-parleur dans le wagon et puis voilà, sa musique ne devait pas plaire à tout le monde à un moment donné, il y a quelqu'un qui a crié à travers le wagon, Et eh, la musique c'est pas pour tout le monde et le type s'est levé et il est venu vers lui il a échangé trois mots et puis le troisième mot en gros c'était t'es raciste alors il se trouve qu'en l'occurrence cette personne était bronzée euh, mais je crois pas que la personne qui avait fait la commentaire sur la musique ait eu l'occasion de le voir parce qu'il était à l'autre bout du wagon et, et ça c'est du retournement de valeur d'accord il y a une forme d'irrespect qui est liée à la musique. Et donc, on reprend cette forme d'irrespect pour essayer de le retourner à la personne. Et il se trouve que la personne qui avait fait la remarque était probablement beaucoup plus sensible à, cette, à être attaquée sur ses valeurs d'inclusion, etc., que ne l'était la personne qui l'a utilisée. Donc, quand on essaie de retourner des valeurs contre vous, quand vous vous sentez attaquer sur vos valeurs, posez-vous toujours la question, est-ce que la personne en face qui me fait ce reproche, eh est-ce qu'elle-même, elle est OK Est-ce qu'elle-même, elle n'est elle elle pas attaquable sur ses valeurs de respect, de tolérance, etc. Et, le, et ça amène à parler du, du paradoxe de la tolérance, qui est un... un alors, c'est philosophique, hein, mais je trouve que c'est très intéressant, en tout cas, c'est très intéressant à connaître et à intégrer un petit peu dans, dans nos propres réflexions. Donc, un, ce paradoxe a été posé par Karl Popper. Je ne connais pas très bien son, son histoire. Il a écrit ça dans un livre où il traitait de, de Platon notamment. Mais il dit notamment, si une société est tolérante sans limite, sa capacité à être tolérante est finalement détruite par l'intolérant. Donc, c'est-à-dire que si on est pleinement tolérant, eh bien, on risque de se faire noyauter justement par l'intolérant et que pour maintenir cette société tolérante eh bien la société doit être intolérante à l'intolérance donc c'est ça le paradoxe c'est que même si on est tolérant eh bien, on ne doit pas tolérer l'intolérance euh... et, et, et ça si vous regardez l'actualité euh, actu... euh, maintenant eh bien, vous voyez qu'il y a plein de signes de ça. Par exemple, euh, il y a eu un certain nombre de censures qui ont été faites récemment sur des, des réseaux euh, sociaux, notamment, par rapport à certains discours violents, qui ont été portés par certaines franges de l'extrême droite américaine, par exemple. Et il y a cet appel à la liberté d'expression. Donc ça, c'est du retournement de valeur, c'est-à-dire qu'on appelle à la liberté d'expression, alors, et ceux qui appellent à ça... Eh c'est eux-mêmes qui aimeraient bien museler un certain nombre de personnes. Donc, quel est le juste milieu Et là, vraiment, je crois que, en tout cas, moi, je n'ai pas la réponse. Euh, mais quel est le juste milieu pour pas que ce soit de la censure ou pas de la censure euh, Karl Popper, il, il indique il va un petit peu plus loin. Et euh, je, je trouvais intéressant de citer ça aussi. Euh, donc il implique, ça n'implique pas par exemple que nous devions toujours supprimer l'énoncé des philosophies intolérantes. Donc ça veut dire qu'a priori on ne doit pas censurer systématiquement tout ce qui sort d'un certain cadre. Mais par contre, il dit que ça serait, on doit revendiquer le droit de les supprimer si nécessaire, même par la force. Alors quand il parle de force, il parle d'une force qui n'est pas une force individuelle, c'est-à-dire que moi, en tant que citoyen, je ne peux pas me prendre ma casquette et, et, et aller euh, combattre l'intolérance, mais c'est-à-dire que les institutions, euh, telles que posées dans une démocratie, elles doivent avoir les outils pour finalement museler l'intolérance. Euh, je vais oublier Et je voilà, Je vous partage ça parce que. Euh, le, justement le, cet élan que je peux ressentir dans un certain nombre d'associations dans un certain nombre de projets euh, que j'imagine pluralistes qui se veulent l'ouverture vers un monde différent plus inclusif, plus tolérant et eh bien j'en ai vu un certain nombre qui ont été noyautés de cette manière-là c'est-à-dire avec des retournements de valeur euh, je pense notamment à un endroit qui se voulait un lieu un lieu c'est un, un, un collectif euh, d'habitats autour d'une vie euh, saine et euh, je ne me rappelle plus qu'il y avait d'autres comme adjectifs. Mais en fait, il y avait ce côté sain, ce qui faisait que c'était interdit de boire de l'alcool et c'était interdit de fumer dans l'espace. Et ça faisait partie des règles de base. Mais il y avait aussi une valeur qui était la valeur de la liberté. Et donc, à un moment donné, il y a des gens qui sont venus, qui ont commencé à fumer. Et puis au moment où c'était reproché qu'ils fumaient, eh bien, ils ont pris la valeur de la liberté, ils l'ont retourné face au groupe en disant « mais vous prenez la liberté » et euh, à force de se combattre, eh c'est tous les initiateurs du projet qui ont fini par quitter cette communauté, cette, cet espace de vie, et n'y sont restés que ben, voilà, des, des fumeurs, des buveurs, euh, une autre, une énergie complètement différente. Donc, notre, enfin, mon invitation en tout cas, je ne veux pas nécessairement engager mes collègues, eh c'est euh, d'anticiper un minimum ce genre de choses et puis ce, de revendiquer le droit de supprimer cette forme d'intolérance et de, de, de se poser les outils qui sont nécessaires à un moment donné à mettre ces énergies de côté pour ne pour pas que le projet perde, perde sa raison d'être. Et donc, ça m'amène à la dernière partie. Euh, quels outils est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer de se prémunir de ça euh, Alors, c'est sûrement pas exhaustif, mais j'en cite quand même quatre. Donc, des valeurs claires, une période d'essai, prévoir un cadre pour la résolution de conflits et puis ne pas donner aux autres le pouvoir qu'ils n'ont pas. Donc, je vais revenir dessus euh, individuellement. Ça, c'est du partage... Euh, voilà, c'est du partage d'expérience, des choses qu'on a pratiquées, des choses qu'on a fait pratiquer. Euh, donc, euh, donc il y a sûrement plein d'autres moyens. Donc des valeurs claires, notamment, c'est d'expliciter de, ces valeurs. Donc on le fait qu'un terme qu'on appelle le, le, le principe, qui est en fait une sorte de définition. L'idée, c'est derrière un mot, eh bien, on peut mettre énormément de choses et en fonction de la vision du monde qu'on a. Eh bien, on va mettre des choses qui sont différentes. Un exemple que j'utilise toujours quand j'en parle en formation, c'est une discussion que j'avais eue sur un réseau social autour du mariage homosexuel. Et puis, mon opposant et moi, on utilisait la même valeur, qui était celle du respect. Donc, mon opposant, c'était le respect des institutions. Et moi, je parlais du respect de la vie de chacun, de vivre sa vie comme il l'entend. Et donc, on se rend compte que si on se contente de se dire « nos valeurs, c'est la liberté, c'est le respect, c'est la confiance », eh bien, on peut, en fonction de sa vision du monde, les interpréter de façon totalement différente. Donc, il est extrêmement important de les définir. Et encore mieux, on peut y associer des règles. C'est-à-dire que quand on crée une règle, on essaye d'associer cette règle à une de ses valeurs. Et elles vont se soutenir mutuellement. Aujourd'hui, un problème qu'on peut avoir dans le droit, par exemple, c'est qu'on ne sait pas les, les, les lois, quelles sont les valeurs qui sont sous-jacentes. Donc, on peut aller interpréter les termes. Par contre, si on savait quelles étaient les valeurs qui étaient associées à ces lois, eh bien la marge d'interprétation serait plus limitée. Et puis, ces valeurs, eh c'est un truc qui est très important, c'est qu'elles soient accessibles euh, en tout temps, de façon à pouvoir s'y référer. Donc, nous, on travaille toujours sur des documents qui sont sous la main, qui sont accessibles, qui vont même peut être siéger physiquement lors des réunions. Euh, notre liste de 3, 4, 5, 10 valeurs, eh bien, euh, que chacun puisse s'en saisir et s'appuyer dessus pour contester euh, quelque chose. Voilà. La période d'essai, c'est aussi euh, euh, quelque chose que nous on a mis en place à l'interne et qu'on recommande. Alors, quand on parle oui. d'aspect, oui Pardon, euh, je crois qu'il y a une petite question de Cyril, peut-être mmh. juste sur les valeurs avant que tu passes à la suite. Oui, oui du coup, est-ce que tu pourrais, euh, merci beaucoup, j'aime beaucoup, euh, est-ce que tu pourrais juste donner, du coup, par rapport à l'exemple des fameux fumeurs qui prenaient la, la liberté, quel euh, exemple concret, euh, dans, je sais pas, pas c'est peut-être une règle, quelque choses comme ça, pour euh, désambiguer cette euh, interprétation de la liberté euh, eh bien, ça serait par exemple de simplement définir la définir simplement la liberté. C'est-à-dire que la liberté, c'est pas de faire ce que je veux quand je veux où je veux. Euh, la liberté, c'est euh, euh, c'est euh, enfin c'est de faire ressortir d'une façon ou d'une autre que la liberté des uns s'arrête ou commence celle de l'autre, euh, et donc de connecter quand même cette liberté au collectif, euh, voire au autres règles de base ou règlements pour dire que dans le cadre du règlement qui a été posé collectivement eh j'ai une certaine liberté d'agir d'accord et peut-être que le truc c'est de ne pas utiliser ce mot parce que ça fait partie de ces mots valises en fait euh, que personne ne comprend <rire> vraiment ce que ça veut dire et qu'on a meilleur temps d'aller sur des choses plus pragmatiques en termes de valeur est-ce que ça répond oui merci beaucoup Merci pour la question. Donc, la période d'essai, euh, ça, c'est quelque chose qu'on connaît tous dans une organisation classique. Par contre, euh, comme là, le sujet, c'est un petit peu, on parle des associations, eh c'est un petit peu moins courant. Et pourtant, ça vaut la peine d'y réfléchir aussi, notamment pour euh, ritualiser un petit peu l'entrée le, dans une organisation ou dans une association. Aujourd'hui, euh, moi, de ce que je ressens, c'est qu'il y a des problèmes, des fois, d'engagement. Euh, les, les associations sont tellement euh, en manque d'adhérents ou euh, en appétit, ou, non pas en appétit, en, en faim d'adhérents c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui semble s'intéresser c'est « ouais ouais, super, rejoins-nous, tu fais partie de l'organisation » et en fait c'est tellement facile de rentrer que c'est aussi tellement facile de sortir parfois c'est-à-dire du jour au lendemain on ne voit plus la personne parce que comme elle n'a pas eu vraiment l'impression d'appartenir à quelque chose elle s'en est détachée facilement et puis surtout quand elle est dedans quel est le pouvoir qu'on a l'un sur l'autre euh, est-ce que dernier arrivé, premier parti s'il y a un conflit qui existe ou pas cette notion de période d'essai elle permet de garder pendant un temps qui est relativement défini un pouvoir sur le nouvel arrivant c'est-à-dire que dans ce temps-là si un conflit ou si quelque chose émerge, un dysfonctionnement ben c'est clair que c'est la personne qui est dans sa période d'essai qui va quitter le projet après la période d'essai, eh la question se pose de façon tout à fait différente. Est-ce que le plus ancien continue d'être priorisé sur ce, ce, ce nouvel arrivant ou pas Moi, c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas nécessairement à l'aise. Si je prends l'exemple le, si de l'instant Z, par exemple, euh, un des derniers arrivés, mais pas le dernier arrivé, c'est Benjamin, ne serait-ce que par rapport à moi, si, si lui et moi on rentre en, en, en conflit, eh est-ce que j'ai envie d'avoir plus de pouvoir dans ce conflit sous prétexte que je suis plus ancien ou pas Eh bien, j'aimerais bien, j'aimerais bien pas en fait, j'aimerais bien que le, le différent entre nous se règle vis-à-vis du -vis projet, vis-à-vis de -vis l'organisation, vis-à-vis de nos personnalités réciproques, sans tenir compte de mon ancienneté au sein du groupe. Par contre, j'avais besoin en tout cas de prendre cette période d'essai de, pour à la fin dire ok benjamin j'ai envie qu'il rejoigne le groupe ou pas et d'avoir sur cette période là cette autorité là euh, et puis surtout bah, cette période là elle s'est terminée avec euh, une évaluation et des critères qui avaient été posés sur qu'est ce qu'on voulait euh, comme qualité relationnelle notamment euh, voire professionnelle euh, de la personne et un petit débrief de comment est-ce que ça s'est passé, est-ce que tu as été collaboratif, est-ce que tu as été proactif, est-ce que tu as été, etc., de façon à ne pas laisser simplement les gens rentrer et naviguer à vue au sein d'une organisation. Euh, Somac, est-ce que tu veux reformuler ta question peut-être euh, Oui, en fait, j'ai participé à un séminaire de comment garantir l'engagement de nos bénévoles, il avait été fait mention que souvent on dit oh, « surtout si le projet vous intéresse, n'hésitez pas », et que la politique de la porte ouverte était finalement peu inclusive, il valait mieux quand on pressentait quelqu'un l'appeler, et lui dire pourquoi est-ce qu'on a pensé à lui, et ça fonctionnait presque mieux, cette politique la porte fermée en termes d'engagement et d'investissement la politique de la porte ouverte parce que du coup la responsabilité ou les fonctions sont un peu noyées dans le groupe et on se dit, il oh, y a bien quelqu'un qui va répondre à l'appel mmh. oui, oui, oui, moi, je suis, moi je, suis convaincu de, je suis convaincu de ça et moi je l'avais lu dans un, dans un autre cadre un petit peu c'était dans un livre d'Emmanuel de Ruiz celui qui a écrit les quatre accords Toltec mais qui a écrit euh, euh, la maîtrise de l'amour aussi et il parlait de la, la cuisine de l'amour, en disant que si, euh, si chez vous, euh, votre cuisine, il n'y a rien, vous n'avez pas de quoi cuisiner, vous n'avez pas de nourriture, puis qu'il y a quelqu'un qui se pointe à la porte avec une pizza euh, pré-cuite, vous allez l'accueillir à bras ouverts euh, et que ce n'est pas, pas un bon début de relation, en fait. Alors que si vous avez votre cuisine qui est pleine de choses, et que vous avez quoi faire à manger. Si quelqu'un vient avec cette pizza, ben vous avez déjà le choix de lui dire bah « Non, tu pas la personne qu'il me faut pour manger ce soir. » Ou alors, vous pouvez l'inviter, mais pour partager quelque chose de beaucoup plus riche. Don Miguel Ruiz, merci. <rire> et donc Je pense qu'une association, c'est la même chose aussi. Elle est affamée, et c'est pour ça que j'ai utilisé ce terme tout à l'heure, c'est les affamés d'adhérents. Eh bien, ça, à mon avis, ce n'est pas très productif. Donc, mettre des barrières, ça semble plus difficile de rentrer, mais ça donne plus d'engagement à terme et puis des, des meilleures personnes, en fait. Des personnes qui sont plus, justement, au service du projet parce qu'on leur offre la possibilité de, de trouver une place plus facilement. Merci. Merci. Euh il faut prévoir un cadre pour la résolution de conflits. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si ce conflit euh, se, se matérialise, eh bien, il faut qu'il y ait un certain nombre de choses qui l'encadrent. Parce que si on laisse un petit peu euh, euh, se dérouler comme on veut, eh c'est la personne la plus combative qui va, qui va dicter ces règles-là. Et donc, si on a envie que ça se fasse dans un certain cadre éthique, un certain cadre de valeurs, mais il faut le définir, ce que nous on appelle le cadre relationnel, où on va cadrer un certain nombre de façons de dire les choses, pour essayer de ne pas utiliser ce que nous on appelle les pics, c'est-à-dire les prêts d'intention, les interprétations, les jugements, les contraintes, euh, dans la tentative de résoudre ce conflit, parce que ça ne fait que l'envenimer. Ça peut être cadré par un médiateur ou un facilitateur, quelqu'un qui vient maintenir la qualité relationnelle et maintenir un cadre et puis en dernier lieu eh bien, il faut avoir défini l'organe et le mode de décision concernant l'exclusion de la personne D'accord parce que ça c'est des choses qui sont difficiles à faire collectivement donc ça vaut la peine de se dire si à un moment donné on doit se séparer de quelqu'un, qui et comment est-ce qu'on va faire pour euh, prendre cette décision en sachant qu'on a fait un autre webinaire, et je crois que j'ai le lien à la fin, sur comment virer, alors c'est un titre un peu provocateur, mais comment virer quelqu'un en gouvernance partagée, où je traite un petit peu de, de ces différents aspects. Voilà, et puis le dernier, euh, c'est ne pas donner aux autres le pouvoir qu'ils n'ont pas. Euh, on l'a a vécu encore récemment, dans, on était au contact d'une association où il y a Quelqu'un qui, euh, qui avait noyauté euh, le, le comité, qui s'était autodéclaré président, qui avait euh, euh, privatisé euh, le site internet en changeant les codes d'accès, le compte en banque en changeant les codes d'accès, etc. Et euh, en fait, tout, tout son environnement agissait comme si cette personne avait vraiment du pouvoir, alors qu'il y a un cadre. Déjà, il y a un cadre juridique, après, il y a des cadres internes, euh, mais déjà rien que là, le, le cadre juridique, d'une association, de la, du rôle de président. Euh, et il faut oser aller s'appuyer sur ces éléments cadrants qui ont été posés, à l'interne ou à l'externe, pour euh, ne pas euh, reconnaître ce pouvoir, qui a été, qui a, ce pouvoir abusif. Et puis surtout, il ne faut pas fuir. Il faut essayer d'oser affronter ce conflit, affronter cette situation. Ça peut avoir... Deux, deux effets, ça peut soit faire que la personne qui noyote, ben effectivement, à un moment donné, elle, elle, elle soit reconnue dans son action qui n'est pas propice à l'organisation, puis qu'elle parte, mais ça peut aussi la faire changer. Hein. Donc, l'objectif, ce n'est pas, pas de combattre, mais c'est de chercher une solution. Mais je pense que l'objectif principal, pour moi, c'est de ne pas fuir, parce que parfois, les projets sont abandonnés dans des énergies qui, par la suite, ne sont pas nécessairement capables de les maintenir dans le temps, il y a des projets qui se, qui se cassent la gueule dans ce sens-là. Voilà, J'aurais dû mettre « ne pas fuir en gras » parce que je pense que c'est le plus difficile. Euh, et je, je le vis actuellement dans une autre association avec laquelle je suis en contact. Il y a quelqu'un, alors je ne suis, suis pas nécessairement aussi catégorique que ça, mais je pense qu'il est potentiellement, il, il, pourrait, euh, il pourrait être exclu, il pourrait, euh, il pourrait partir. Mais en tout cas, il semble qu'il ait déjà fait fuir deux, trois personnes. Et c'était des personnes qui étaient, euh, a priori, très motivées pour participer, euh, pour faire avancer le projet. Est-ce que ces personnes vont revenir ou est-ce que c'est des dégâts irréparables C'est l'avenir qui le dira. Voilà. Alors, moi, je suis au bout. Euh, juste, si vous voulez... Aller plus loin, je vous rappelle que on a euh, sur notre espace d'académie un certain nombre de webinaires qui sont euh, précédents, qui ont été enregistrés. Donc par exemple, il y a celui sur comment licencier en gouvernance partagée, euh, qui reprend certains éléments euh, euh, mais sous un angle différent. Ou bien il y a le rôle du comité en gouvernance partagée. Tout à l'heure, je parlais de, de l'organe euh, susceptible à un moment donné de définir qui euh, qui doit partir quand il y a un conflit, eh c'est un des rôles qui peut lui être confié, notamment au sein d'une organisation en gouvernance partagée. Voilà, j'en ai terminé et je l'ouvre volontiers aux questions, au partage d'expériences par rapport à ce que j'ai dit, ou, ou bien au questionnement hein, parce que vous n'avez peut-être pas la même vision. Merci David. Est-ce que je coupe le live ou tu veux faire une ou deux questions euh, encore euh, Tu peux couper le live. Oui. C'est fait. Nous sommes donc entre nous. Toi, tu peux couper l'enregistrement peut-être euh, ou... ouais. Ah non, pardon. Ah, j'ai arrêté mon partage d'écran, voilà.